Bonjour, je suis Charles Guillaume Dumontier de l'agence Cime Immobilier à Moulins. L'agence se situe au 15 rue des Bouchers. On est dans centre de la ville, à quelques dizaines de mètres de la place d'Allier. Alors au niveau du centre-ville, nous sommes plutôt sur la maison bourgeoise, donc datant du 18e ou 19e siècle. Dès qu'on sort du centre-ville, on va rester sur la maison individuelle ou mitoyenne ou sinon avoir des logements des résidences avec peu de propriétés à l'intérieur. Moulin est une ville 100% administrative, du fait que c'est la préfecture de l'Allier. En fait, toutes les administrations principales sont présentes soit sur la ville même, soit sur la com' d'agglomération. La moyenne d'âge de la population est d'environ 50 ans, ce qui fait que Moulin reste une ville Très calme. Concernant l'immobilier, Moulins reste une ville avantageuse pour les investisseurs du fait que les prix au mètre carré sont relativement faibles. En effet, quand vous êtes dans l'hypercente, vous allez monter jusqu'à environ 2000 euros le mètre carré et en allant vers l'extérieur de la ville, vous pourrez descendre sous 1000 euros du mètre carré. Comme je l'évoquais précédemment, Moulin est une ville avantageuse tarifairement parlant. Un des atouts de Moulin aussi, c'est que Moulin est situé sur un carrefour autoroutier, ce qui donne un attrait pour les entreprises qui veulent investir sur le secteur moulinois. Enfin, Moulin est situé en milieu rural, ce qui permet aux habitants de profiter des espaces et de l'air pur de la campagne. Si vous avez un projet sur le secteur moulinois, n'hésitez pas à me contacter et je me ferai un plaisir de vous accompagner dans votre projet.